On va parler du BioFresh Libère, mais plus que ça encore, on va parler de conservation et d'économie annuelle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech avec un invité, Tony. Bonjour Tony. Bonjour Thomas. Merci Bonjour. beaucoup d'être là. Tony de chez Liber, Liber qui est apporté en Belgique par CINEM, donc Liber très très grande marque évidemment de froid, aussi bien froid de laboratoire, froid pour les particuliers, pour nous, froid pour les professionnels, vous ne faites que ça et des grues. Exactement. <rire> J'ai pas compris le rapport, mais voilà, il y a que C'est un, un département général. Il y a oui, les, tout ce qui est les grues génie civil, c'est d'un côté et il euh, y a aussi euh, tout ce qui est aéronautique. Et puis après, il y a le département électroménager. Voilà qui est. Alors, on va on va on peut être assez clair là dessus. Le, celui qui donne le là un peu dans, dans ce qui se fait de mieux au niveau du froid. C'est vraiment les professionnels du froid. Et vous avez même un concept un peu plus haut de gamme. On parle même de climat chez vous plutôt que de simplement de froid. C'est bien cela. Mais là, on avait envie de faire le focus car en fait, des fois, quand vous feuilletez des Catalogues qui sont parfois un peu indigestes hein, euh, quand on est commerçant comme nous qu'on a plusieurs marques, qu'on vous avez des pavés à lire. Et je me suis dit tiens depuis des années ils ont inventé un concept qui est et je, voilà je suis un peu pas très objectif en disant ça mais le concept du bio fraîche et le concept et le concept d'une conservation c'est primordial en fait je trouve oui. dans, dans un réfrigérateur et comme libère va plus loin je me suis dit pourquoi ne pas inviter Tony et, et qui vient régulièrement mais pourquoi ne pas l'inviter en vidéo on va dire et parler vraiment de ses ce, ce qu'est vraiment le bio fraîche. Alors avant d'en parler, explique-nous un peu d'abord la petite histoire rapidement de Liber. Alors pour la petite histoire de Liber, c'est Docteur Hans Liber qui est l'inventeur du département froid mmh. euh, chez, chez Liber et alors pour la petite histoire en fait il s'est lancé un peu euh, on va dire euh, par hasard dans cette aventure là, il a juste appris par, un de ses, euh, par une de ses filiales de banque qu'il y avait une, euh, on va dire une société qui à l'époque fabriquait, euh, fabriquait à l'époque des, des, des frigos, et des machines réfrigérées et à l'époque il faut savoir que dans les marchés allemands un ménage sur dix euh, avait un frigo donc donc euh, il a étudié la chose, il a étudié le marché, il a vu qu'il y avait une grosse croissance et une demande. Donc plutôt que de racheter l'usine dont on lui avait parlé qui est tombée en faillite, il a préférer construire sa propre usine avec sa propre philosophie. C'est comme ça qu'il a commencé à lancer euh, l'Iber dans le domaine du froid. Et donc, la petite camionnette que, que Thomas vous a montré, il a commencé dans un premier temps à les fabriquer et à les distribuer lui-même aux particuliers parce qu'il y avait une grosse demande. Voilà, voilà. comment a démarré. Il faut démarrer. savoir aussi que le concept d'un frigo à la base, donc du, du gaz réfrigérant comprimé, comprimé n'a jamais vraiment changé. C'est toujours le même concept. Oui. Il a été amélioré. On le verra dans une prochaine vidéo. On parlera du Blue Performance. C'est la, la dernière réelle révolution pour moi au niveau de, technique, au niveau du froid. Mais à la base, on était dans du frayon, on est passé au pentane. Mais techniquement, c'est toujours le, le même Exactement. système qui a été inventé il y a des années. Comment réfriger, donc comprimer un gaz, etc. Oui. Passer par le détendeur, l'évaporateur, etc. C'est absolument sensationnel, mais on en parle des fois dans d'autres vidéos à ce sujet-là. Mais d'abord, le bio la conservation, vous avez inventé ça il y a combien de temps il y a une vingtaine d'années, je crois qu'il est sorti en 2015, enfin oui en 2015, euh, de, 2005, 2005 voilà, et euh, simplement euh, il fallait... Euh on a parlé tout à l'heure de climat. Euh, l'Iber voulait faire en sorte qu'il y ait le climat idéal, que ce soit pour euh, et, euh, que ce soit pour les produits normaux ou les produits ultra frais. Raison pour laquelle ils ont voulu euh, se baser euh, sur euh, sur un climat parfait. On peut dire ça, un climat parfait pour les aliments. Et ce sont un peu inspirés de tout ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie, chez ce que ce soit chez les maraîchers, euh, voilà les maraîchers, les, euh, les, les charcutiers, les, les, les bouchers. Donc il fallait avoir retrouvé l'environnement qu'on retrouve chez les professionnels il fallait qu'on le retrouve dans, dans un appareil, dans un frigo Libère. Je fais la parenthèse à ce sujet-là parce qu'on parle souvent, et alors beaucoup d'autres fabricants en parlent, et moi je trouve que c'est un peu erroné, on parle que dans un frigo il faut une bonne température. Ok, je suis tout à fait d'accord. Pas de problème, c'est tout à fait normal. Donc température d'un frigo entre 2 et 6 degrés selon les envies. Voilà, après on oui. varie comme on a envie, ok. Mais Libère il parle pas de ça. Sauf que de nouveau, c'est expliqué avec beaucoup trop de mots dans les catalogues, mais il parle d'un climat. Et un climat, c'est d'une part une température, oui. Mais d'une autre part, une gestion de l'humidité. Exactement, un environnement. Un environnement, en fait. Donc ce n'est pas simplement avoir 4 degrés dans le frigo. C'est pour ça qu'on nous demande pourquoi est-ce que l'Iber est plus cher qu'un autre. Mais d'abord, il n'est pas plus cher, ça dépend du concept qu'on a envie de mettre dans son frigo. C'est une conception qui est différente. Donc oui. on ne parle pas de quantité, on parle plus que le, le trou de ça représente dans le budget, mais surtout qu'est-ce qu'on a envie d'avoir chez soi. Et donc c'est pour ça qu'on parle, parle bien ici d'un climat. Et le fraîche c'est pour ça que je voulais en parler. Oui. le bio fraîche c'est pour moi l'arme ultime d'un climat. Donc comment d'abord fonctionne un biofresh Donc c'est le fameux tiroir. Donc là, le frigo normal. Vous avez le frigo normal et, on a et le, puis biofresh après, le biofresh. Là, vous avez une zone qui est à 0 ⁇ au niveau des trois tiroirs. Donc le biofresh, Tony, explique-nous. D'abord, on est sur des tiroirs à coulisses ici. Là. Exactement. Comment ça fonctionne Alors, on est sur trois tiroirs dans, dans, dans, laquelle, dans lesquels il y a un climat à 0 ⁇ J'irai plus loin un petit peu plus tard parce que là, vous avez, on a une particularité sur celui-ci, mais j'y reviendrai au niveau de l'évolution du biofresh. Okay. Donc 0 ⁇ avec un taux d'humidité qui est relativement élevé. Euh, pour la partie fruits et légumes et un taux d'humidité qui est plus bas pour tout ce qui est euh, viande, euh, fromage, enfin produits laitiers de manière générale, crustacés et. Euh... Est-ce que tu as les pourcentages d'humidité par hasard dedans Non. Alors, c est, c est euh, on va dire, c'est pré-réglé en usine, où eux mettent la, le, le taux d'humidité, donc l'hygrométrie idéale, que ce soit pour les fruits et légumes, pour la viande et les différents départements, les différents produits frais. Donc le Biofresh, décris-nous un petit peu, cette tiroir, parce que ça fait partie du frigo, Tout à fait. sauf que c'est une autre organisation. Exactement, vous avez la température ambiante du frigo que vous choisissez, comme Thomas l'a dit précédemment, c'est entre 2 et 6 degrés. D'accord. Et puis vous avez euh, ces trois tiroirs biofraîches où là c'est une température indépendante de celle du frigo et c'est une température avoisinant les 0 degrés, entre 0 et 1 degré. Ah, donc ça ne gèle pas dans les tiroirs. Ça hein, ne là. gèle pas dans, ça dans pas dans les tiroirs. <rire> Sauf tu m'as dit, alors on est ici, ici on a un biofraîche plus. Exactement. Okay. Donc c'est une partie, parce qu'il y a plusieurs, il y a combien de biofraîches hein 2 deux, deux, deux ou trois 3 Il y a le biofraîche traditionnel, le normal, où là vous avez 1, 2, un ou deux ou trois tiroirs également. Vous avez le BioFresh Plus où là c'est pour tout ce qu'on appelle le fish and seafood, donc tout ce qui est poisson, crustacés, qui vont se retrouver dans un environnement à moins 2 de degrés. Et puis vous avez le BioFresh professionnel avec l'hydrobrise où vous avez une petite brise qui viendra se mettre sur le premier bac de fruits et légumes. J'expliquerai plus tard à quoi sert le BioFresh professionnel. Alors l'important ici, on voit bien c'est que ça fonctionne parce qu'en fait on a une entrée de froid supplémentaire. Exactement, en fait, c'est bien ça. Ok, donc on est entre 0 et. Donc quand il est ici, on va dire à 6 degrés, oui. ici il ne sera jamais à 6 degrés en dessous. Non, il ne sera pas à 6 degrés. On, on, est, on est bien d'accord. Mais la particularité d'un Biofresh, c'est qu'il gère l'humidité. Donc exactement. il y a une hygrométrie contrôlée. Tout à fait, exactement. Okay. quel est l'apport en fait, que ça peut apporter dedans euh, Simplement pour une conservation plus longue. On garde les vitamines et, euh, et avoir un produit frais, comme s'il sortait soit de chez le maraîcher ou soit qu'il sortait du champ, simplement. Donc, on est ici, donc on a encore deux choses à voir ensemble après, mais d'abord ici, on est dans un, dans, un, dans un biofraîche de chez Liber. Si je te donne ceci, oui, voilà, ça se conserve comment et ça se conserve combien de jours en plus qu'un frigo normal Ça se conserve sans le plastique qui est autour et ça se conserve 8 jours supplémentaires. Pourquoi sans plastique pour la simple et bonne raison que le brocoli aura besoin non seulement de la zone zéro, entre 0 et 1 degré, mais également du taux d'humidité. Pourquoi Il faut partir du principe que ça fonctionne comme chez un maraîcher. Donc ça veut dire qu'il aura besoin de cette humidité directement sur euh, les, le, le, le légume en lui-même. Et c'est ce qui va permettre également de conserver les vitamines C. Donc ça ne va pas rester fermé. Donc imaginons qu'on a enlevé le plastique, on le place dans quel tiroir Pour celui-ci Là, je le placerai dans le deuxième tiroir oh, qui est ici. on dit comme ça, on le met. Même si on a enlevé le plastique, on est bien d'accord, mais on doit cuisiner après, donc c'est pour ça. La poire, ouais. la poire dans, le, dans la zone bio fraîche, plus 29 jours. Plus 29 jours une poire par rapport à un frigo normal Par rapport à un frigo normal, par rapport à un bac fruits et légumes conventionnel normal, plus 29 jours pour la poire. Allons-y, comme ça, et on la, on la stocke comme ça On la, on la stocke a, comme on, ça, non, Et oui. si je reviens du marché avec un sac plastique ou un sac en carton Non, il faut tout le temps les retirer de leur conditionnement, donc tout le temps les laisser. On part tout le temps du principe, vous faites votre marché, vous le remettez sur une étale de marché. C'est un peu le principe du bio de chez Libert. Ok, d'accord. Allons-y, on peut le mettre dedans. Comme ça, on a l'exemple complet. En même temps, je te donne ceci. Jambon. Jambon. Plus huit jours. Donc, quand je dis plus huit jours, le jambon, vous avez quand même une date de péremption dessus. Donc, oui. appartement, voilà, où ouvrez, appartement où vous ouvrez vous euh, ouvrez le paquet de jambon, il y a une conservation de plus 8 jours par rapport à la date de péremption. Pourquoi Donc, On ne le laisse pas dedans. Non, on ne, le laisse pas de, on ne le laisse pas dedans. Il doit également être ouvert. Donc, vous mettez dans un truc ouvert. Et quand il sera complètement ouvert, on vous garantit plus 8 jours par rapport à la date de péremption. Okay. Le et principe est le même. Le Gouda. Le Gouda. Alors, on a pris, c'est du Gouda, ça ou pas C'est du Gouda. C'est du Gouda. Gouda, plus 110 jours. Même concept que pour le jambon, gouda ouvert vert, plus 10 jours. Parce qu'il est dans un climat idéal pour une conservation plus longue. Donc je rappelle rapidement le climat. Bonne température. Oui. Et bonne gestion d'humidité. Exactement. Tout à fait dedans. Est-ce qu'il y a des lumières dans, les, dans, le, dans le biofresh Oui, il y a un éclairage pour le biofresh. Magnifique. Ok, alors petite particularité. Fish and seafood, cette partie-ci. Explique-nous un petit peu. Le fish and seafood, est, euh, donc on est toujours dans un environnement entre 0 et 1 degré, sauf dans cette partie-là où on sera dans un... Dans un, à une température de moins de 2 moins de degrés pardon, avec un taux d'humidité qui sera plus bas. Pourquoi Ça sera une zone essentiellement pour tout ce qui est euh, crustacés. Euh, quand vous partez chez le poissonnier, souvent dans une étale de poissonnier, ils sont sur des glaçons. Donc ils sont à une température en dessous de 0 degrés Donc nous, on estime qu'il faut une zone à moins 2 de degrés pour conserver euh, les crustacés euh, encore plus. Plus longtemps. Plus longtemps dedans. Exactement. Okay. Au cas où, on ne va pas le faire maintenant, on va enlever les tiroirs, si ça coule dedans, etc. Ça s'enlève oui, facilement. Oui, ça s'enlève facilement pour le nettoyage. Ok, pas de problème. Le biofresh ne sert qu'à ça. Alors, l'origine du biofresh, ça date de quand, plus ou moins, l'invention du biofresh C'est une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années Oui. Ok. Maintenant, euh, ça va te paraître bizarre, mais on retrouve ça chez d'autres fabricants Oui. Euh, alors, oui et non. Alors, euh, le, le, le principe, en tout cas, de, du biofresh, on le retrouve chez d'autres fabricants avec d'autres dénominations. Oui, euh, Donc, le, le brevet n'est n'est plus à vous Non, le brevet n'est plus à nous vu que d'autres marques disposent de leurs propre, leur propre appellation au niveau de nous, c'est Biofresh. On trouvera d'autres appellations dans les autres marques. Euh, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a été précurseur au niveau du Biofresh, au niveau de ce système-là. On a été les premiers à le mettre sur le marché, en tout cas dans les, dans les appareils ménagers. Et on était les premiers à l'avoir proposé aux clients. Alors, quand on a un Biofresh comme ça, en quoi le vôtre et peut-être là, on va parler du pro. Oui. En quoi le vôtre est vraiment différent d'un autre Mais moi, j'estime qu'il est différent. Et à partir du on est précurseur, c'est bien d'avoir un biofresh et qu'on soit suivi par d'autres euh, fournisseurs. Après, le tout est de pouvoir améliorer son système de biofresh. On l'a amélioré. Avec la zone fish and seafood dans un premier temps, tout à fait. qui est unique, ça. voilà, est, qui, est... qui est unique. Et puis ré euh, tout récemment, on a euh, on a sorti le Biofresh professionnel, qui lui euh, a une fonction hydrobrise. Alors en quoi ça consiste C'est une petite brise qui viendra se mettre dans le qui viendra se mettre dans le premier tiroir fruits et légumes pour que les fruits et légumes soient, aspe soient aspergés de cette euh, cette petite brise de manière à avoir une conservation encore plus longue. D'où ça vient Pourquoi euh, l'Iber a sorti ça euh, Juste par rapport à une vallée, ils sont basés sur une vallée qui avait en Californie où, en fait, simplement, est, cette vallée était entourée du Pacifique, donc d'eau froide, et en était, en fait, euh, tout ce qui était salade euh, était, euh, était, donc, ar euh, arrosé naturellement. Arrosé naturellement. Donc, c'était le climat parfait pour une conservation et ne pas dessécher tout ce qui était les légumes. Donc, ils se sont basés là-dessus pour appliquer un petit peu euh, ce principe-là dans le tiroir Biofresh professionnel. Alors, deux choses, évidemment, dedans. On a une paroi arrière un petit peu particulière, mais ce n'est pas un eau frost non, ce n'est pas un no frost. Pourquoi Alors, pour la simple et bonne raison qu'on ne trouvera jamais euh, de no frost dans les réfrigérateurs libères. Donc dans les frigos libères, réfrigérateurs, pas de no frost. Pas de no frost, uniquement dans la partie congélation et dans nos congélateurs. Pourquoi Pour la simple et bonne raison, euh, ça revient un petit peu au système du bio que euh, le no frost qu'on retrouve dans les congélateurs, c'est un air froid, mais un air froid et sec. Ce qui veut dire que, dans, alors que dans un frigo, on a besoin d'un air froid, mais humide. Ce qui est un peu paradoxal d'avoir pour nous, pour Libère d'avoir euh, du nofros dans la partie frigo. Pour, pour la simple et bonne raison, je vous ai parlé tout à l'heure du jambon, euh, du fromage ou d'autres choses. À partir du moment où les sachets, les, les paquets sont ouverts, euh, si vous avez un air froid sec, tout ce qui est euh, produit, qui a besoin d'un taux d'humidité mini minimal, sera asséché à l'intérieur du frigo. Raison pour laquelle nous ne voulons pas avoir de nofros dans nos parties. Donc ici. si je conclue si je, je bien en tout cas cette partie-là, Oui. Un froid no frost pour l'Iber est contradictoire à son idée de climat. Exactement. Ok. Maintenant, une, une autre chose aussi, c'est que d'abord, l'origine de la fabrication des l'Iber, en tout cas avec le Biofresh, qui euh, sont fabriqués euh... à quel endroit en Allemagne et en Autriche. Ok, il y a d'autres pays au cas où qui n'ont pas le fraîche qui se fabriquent un peu, un peu plus loin, c'est possible aussi. Il y a un peu partout chez vous, il y a plusieurs usines. Hein. Oui, on a des usines partout dans le monde. Hein. Ah, Moi, je parle ça. vraiment de, des usines euh, qui distribuent en Europe. D'accord. Euh, quand on ouvre un frigo Liber, on a des fois la fâcheuse tendance à les comparer à des frigos 1000. Oui. Explique-nous un peu, quelle est l'origine de cela euh, Pour la simple et bonne raison qu'il y a une partie des appareils 1000, je ne parle que du froid, une, oui, partie oui, oui. Leur, une partie de leur gamme est fabriquée par Liber. Ok, donc c'est pour ça qu'on pourrait retrouver en fait, on pourrait dire on ouvre, ça ressemble vraiment. En fait, Mille certaine... étant une très grande marque, c'est dit, je ne fabrique pas certains frigos, les haut de gamme, je confie, je confie la fabrication. Presque ah, meilleur. Exactement. C'est euh, un, voilà. un peu ça. Le principe, c'est un peu ça. C'est un peu Avec leur propre cahier des charges, évidemment. OK. Le petit rond au-dessus, si quelqu'un nous pose la question, power cooling, ça signifie simplement que c'est un ventilateur pour avoir, bien évidemment, le même air partout. Alors, je vais faire une petite incursion ici au niveau du tiroir. Les gens nous posent très souvent la question pourquoi des... il y a des petits tiroirs comme ça. Petite parenthèse. Quand vous ouvrez un frigo, vous faites rentrer du chaud. Exactement. Votre pièce est en 20 degrés, vous ouvrez un frigo qui est à, qui est à 3 degrés, vous faites rentrer une bouffée de chaud. En fait, il faut toujours se dire une chose, c'est que d'abord le BioFresh, il protège évidemment de ces entrées de chaud. Oui. Ok. Et deuxièmement, vous pouvez mettre ici des, des choses qui sont protégées, entre guillemets, de ces ouvertures Exactement. à d'un frigo. Parce que faites le calcul chez vous, le nombre de fois où on ouvre le frigo pour prendre une bouteille d'eau, pour prendre n'importe quoi dedans, oui. on ouvre énormément de fois le frigo. Euh, donc c'est pour ça que c'est important des fois de protéger les denrées les plus fragiles. Tout à fait. Une euh, comment une économie annuelle avec un bio fraîche et on économise plus ou moins combien d'argent annuellement si on en gaspillant pas. Oh. Qu'est-ce qu'a calculé Libère à ce sujet-là euh, Au niveau des économies, c'est plus au niveau de. Ils l'ont sorti plus au niveau du... pour éviter du gaspillage. Donc très souvent, ce qui se passait, c'est qu'on achetait des fruits et légumes, qu'on les mettait dans les bacs traditionnels, et puis on en conservait un, on les consommait pardon, au compte-gouttes. Donc c'est ce qui se passait, c'est que au bout d'un certain temps, ben, certains fruits et légumes pourrissaient à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir laisser le temps euh, aux consommateurs de consommer ces fruits et légumes Grâce à une conservation plus longue euh, dans la zone biofraîche. Et il avait tablé ça, mais c'était peut-être un, un argument un peu marketing, mais 150 euros par an, il avait dit d'économie. Bon après, d'économie. Tout ah, dépend, exactement. ça, ça on, on varie un peu. Tout on à fait, exactement. Peu le, on varie <rire> un peu l'idée. Merci beaucoup, Tony. Avec plaisir. Merci nous, à vous. nous, Merci nous à toi, expliquer Thomas. avec plaisir, de nous, nous expliquer en fait cette particularité du du biofraîche et surtout parler en fait effectivement de ce concept qui est de climat, oui, tout à fait. qui est d'une chambre froide, on, va, oui, dire, on va dire, au niveau de votre réfrigérateur pour les. Particulier. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas tout d'abord à la commenter, à vous abonner à la chaîne, ça vous savez. Vous retrouvez la description de ce produit de tous les liens sous la vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao